c'est pas du luxe au tort monsieur vous êtes en train de faire de pomper l'eau si j'ai bien compris de la sorgue, pour alimenter votre archipel comment comment vous allez appeler votre arche, votre archipel monsieur vous pouvez voir actuellement M. Christophe Loiseau, qui dirige les manœuvres pour le sable, pour pouvoir construire les archipels avec les bambous que vous voyez actuellement. Actuellement, vous voyez deux personnes qui travaillent sur, sur la première archipel. Stéphane est, est là. Vous pouvez m'aider à le bouger un peu, l'eau. L'archipel. Comment va s'appeler l'archipel? Eh l'archipel. Toujours sur la première archipel, on peut voir Stéphane au deuxième, deuxième plan. L'idée première de, la, de cet archipel est de pomper l'eau qui va. Tout doucement, volter, pour venir s'écouler sur les bambous. Voici l'endroit de là où tout partira. Et tous les archipels seront alimentés par l'eau. Voici l'endroit où se fabriquent les bambous pour que l'eau puisse arriver sur les archipels. de la vie voici nos artistes qui vont nous faire parvenir l'eau pour les archipels voilà l'œuvre des artistes ils ont réussi à pomper l'eau à la faire monter sur la structure ensuite faire passer l'eau sur les canons, les cannes pour arriver sur le, le premier endroit Là où l'eau va arriver pour les archipels, l'eau va alimenter tous les archipels. Le Les artistes se, se prépare pour monter les archipels. Du coup, il nous a laissé la visseuse. Voici l'association Le Village qui vient de d'arriver sur, sur les archipels et qui vont monter leur propre archipel. De quoi Ah Bon, allez. on met des ficelles, comment on fait On dit au début, comment tu C'est quoi, c'est quoi allez. Voici avec Josiane eh, et sais Stéphane. Josiane Oui. Comment va s'appeler votre archipel Ah ben on c'est pas. Euh, ben nous c'était euh, sur les tipis, euh, les cabanes. D'accord. Après peut-être ça on dit que c'est une porte. Ouais. Allez, allez on attache là. Allez, on va là Voyons là Stéphane de monter la structure, Josiane. Petit à petit les archipels ouais, se mettent en place. Maintenant l'atelier spectacle, où le montage se fait actuellement pour la scène Équipe plateau. Boris, voilà. Richard, Stéphane et Claudio. Voilà. voilà David. Voilà. Oui, donc ici il sera représenté des Sept spectacles. spectacles. Sept, Sept spectacles je ouais, voilà. qui seront diffusés euh, ouais. ouais, ça pas vendredi, pas samedi. Pas. vendredi, samedi. Ouais. Et vous votez que quel archipel Alors là, nous sommes avec la maison qui se trouve à Grand-Court, dans les SRN. Et on a imaginé un, un, un dispositif vidéo qui fragmentait des images, soit de paysages, soit de photos. retrouver des, des morceaux d'images récoltées par les résidents de, de Grand Company. Je vous remercie. Au revoir. Voici actuellement sur l'archipel euh, du chapiteau. Beaucoup de choses vont se passer ici. Donc, je suis Bruno, je travaille au thème de Carillon, je suis responsable du chapiteau aujourd'hui, pour le montage de, de, de, de, des concerts qui vont se passer dans le cadre du festival, euh, c'est du... voilà. Donc on est en montage aujourd'hui, on monte le plateau, et puis euh, et le reste en fait, tout ce qui est technique, pour préparer les deux concerts. Ailleurs, où se déroulera les concerts. Et autres... Voici de nouveau sur l'archipel de Stéphane, ainsi que de Josiane. Une mais mais je veux changer de couleur. C'est bien. Alors ouais, attends, Et euh. avant de mettre le nœud, on va un dedans. Ici, euh, que la partie. On reprend le Tous les archipels. Ou alors tu tresses L'archipel. You Ah, la fête de, de l'archipel. alors ça c'était des pieds pour faire des pour mettre les tipis mais bon c'est on sait du on a le tas de sable alors on, on va s'en servir pour autre chose Merci. La... de faire couler l'eau va arriver petit à petit.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 Voyons l'eau coucouler. Il va se jeter sur la sorte. Nous voyons actuellement l'œuvre finale. Bonjour. Vous vous prénombez comment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 les règles nationales. D'accord. Et pendant le festival, vous allez faire quoi C'est de l'accompagnement et puis, euh, et puis euh, la prise de la prise de plaisir avec des, des gens, du plaisir partagé euh, voilà, sur, une, sur une belle création éphémère. D'accord. Je crois que c'est Il faut que de 6. 2, 4, 6. Il faut que de 10 comme ça pour que tu enlèves Oh, ça peut être... ça, tu sais, tu peux peut-être faire ça au fur et à mesure. Alors le truc, c'est que euh, du coup, ça, on va, on va en vider quelques-uns. Non, hein. mmh. voilà. le truc, c'est que tu vas les, les superposer comme ça. Alors, il faut trouver tu vois, les bons. Mmh. Tu vas trouver les bons comme ça, tu vas mettre un comme ça, oh, oh, tu c'est bien, tu vas t'arranger, donc la plante, tu, plantes, tu la plante, tu la mets là, pour pas l'écraser, et euh, ce qu'il faut c'est... 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ce qu Tu vois, ah, parce que comprends pas par exemple, un exemple faire un truc comme ça, c'est-à-dire, euh, ah, ah, bah, ça, ça va ça va aller même faire, c'est un truc comme ça, tu vois tu le, tu le, mets, euh, ouais, ouais. Tu le mets comme ça, euh, tu le mets comme ça, tu vois là, comme ça, comme ça. ouais et tout l'eau quand ça coule là-dessus, ça coule après. Ben, ça coule le... après dans, dans tout, quoi, tu vois, euh... c'est... Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites là, On va tenter on va planter oui. les plantes aromatiques. Et on voilà. va être arrosé au fur et à mesure. Et il va être arrosé au fur et à mesure, par là, quand tu vas ouvrir l'eau. Voilà sans toucher les caisses, ça va déplacer comme d'hab. Bon, oh. S'il hein. yes. vous plaît avant oui. de partir oh, s'il vous plaît, si plaît. présentez-vous oui. s'il vous plaît. Alors je m'appelle Nadjima Belmésioud, je suis maîtresse de maison de la pension de famille de Vence. Voilà, et donc on participe au festival C'est pas du luxe dans le cadre du projet Archipel. Donc euh, nous on travaille sur un vidéomaton qui est là-bas où les gens ont la possibilité en fait d'enregistrer de, un petit message en laissant leurs impressions euh, sur le festival. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas la va C'est bien? On va prendre le barreau encore. C'est contre, il faut que je puisse Je mangeais quand vous êtes à fond, délire. Comme ça, là, là, oui, là. Bah, ici. Ce serait bien comme ça, ça respire un petit peu. Ah Oui, oui, c'est bien qu'il ne faut pas coller. Ok, c'est bon. Le studio ça ne fera pas le jour. une fixation au sol ou pas Non, mais c'est tout que... à fait. Mais... Non, mais ce que veut dire, que par rapport au vent Oui, oui. Il n'y aura pas de problème, tu crois A priori, non. A priori, non. D'accord, ok. Ok, mais bah si tu me dis que ça tient, ça tient, c'est cool. Pouvez-vous, monsieur, bonjour, pouvez-vous vous, vous présenter Eh bien, je suis Patrick le Cuirot, je suis le directeur de l'EHPAD des cigales du Torre et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans mon établissement. Merci. Comment la maison de retraite est arrivée à participer au festival Tipa de Luxe eh bien, euh, l'an dernier, nous avons été sollicités euh, par l'association euh, Le Village, euh, qui est venu nous voir parce qu'ils étaient à la recherche d'une salle pour une exposition photo dans le cadre du festival C'est pas du luxe. Et effectivement, les le, politiques de la maison, c'est de participer euh, aux activités qui se passent dans le village et euh, donc j'ai accepté l'année dernière de prêter une salle pour une exposition de photographie. Cette année, nous avons été donc recontactés. Ça s'était très bien passé, donc cette année, on a été recontactés. Malheureusement, la salle n'est plus à disposition. On n'a pas pu la donner au festival, ce n'est pas du luxe. Et en contrepartie, on a quand même souhaité faire une animation proposer quelque chose dans le cadre « sait pas du luxe ». Et donc, cette année, nous aurons dans le cadre de la maison de retraite et dans notre jardin, une séance de chansons, et ce sont les enfants des écoles qui viendront rencontrer les personnes âgées et bien sûr la population qui souhaitera bah, cette petite manifestation, qui aura lieu demain à 15h30, je crois. Et donc, les personnes âgées chanteront pour les enfants et pour les gens qui seront présents. D'accord, merci. Qu'est-ce que cette participation peut apporter à vos résidents et que peuvent-ils apporter au festival et peuvent-ils nous surprendre Eh bien, euh, je pense, comme je viens de vous le dire, qu'il euh, est important que la maison de retraite, qui fait partie du village, qui est un élément important du village, euh, puisse participer à toutes les manifestations qui s'y présentent. et donc les résidents de la maison de retraite sont des personnes qui sont des citoyens comme les autres et qui ont le droit de participer à la vie de leur village. Donc ça c'est déjà une première chose, de participer au festival, eh bien ça, le, ça leur apporte effectivement la même chose qu'aux qu aux autres, aux autres citoyens du tort et ils participent et ils apportent leurs petites graines à la construction commune. Ça, c'est une première chose, et euh, d'autre part, ça nous fait aussi, nous, quelque part, une animation. Vous savez que les personnes âgées, elles aiment bien euh, qu'il y ait un petit peu de mouvement, qu'on qu qu vienne les voir. Donc là, effectivement, ça va apporter du monde à la maison de retraite, Donc, il va y avoir un petit peu de mouvement, et en plus de ça, eh bien, il va y avoir une animation. Alors, peuvent-ils nous surprendre Oui. Je pense que les personnes âgées euh, en établissement... Comme ailleurs, sont encore capables de beaucoup de choses, même s'ils sont fragiles, même si euh, la maladie parfois leur empêche un certain nombre de choses. Ils sont bien sûr, comme on dit, un petit peu parfois dépendants, mais nous, euh, notre travail consiste à, à, à faire que cette dépendance euh, vienne d'abord le plus tard possible et puis essayer effectivement de de la diminuer le plus possible quand on peut, donc par des animations. Et ils peuvent nous surprendre parce qu'ils vous verraient, ils sont capables de chanter, ils chantent très bien. Et d'autre part, nous avons déjà eu une expérience très surprenante cette année puisque nous avons eu... Une... 12 de nos résidents qui ont participé sur la scène du, du, de l'auditorium à une pièce de théâtre avec des professionnels. Donc ils sont toujours tout à fait capables de nous surprendre. Euh, vous verrez ce qu'ils apporteront au festival. Je pense que c'est aussi la surprise. Et puis c'est surtout un échange, un échange avec la maison de retraite euh, et les personnes âgées qui y vivent, euh, un échange entre les générations, entre les gens qui font faire fonctionner le festival et, et, et la population du temps. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voici bon, dans le magasin où des œuvres vont être exposées par des artistes. oui, oui, Alors, faire en trois. Tu peux l'aider à on va le faire en deux. Oui, le Bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi. Ça serait pour savoir... Vous pouvez vous présenter la... Oui. Voilà. Ah, ok. Je m'appelle jean Pierre. Il est bon l'espoir. Je vais en émuler une musique pour parler d'exposition. Elle a été suivie euh, de... ouais. ah, par un résident chez nous. Didier, Didier, vous pouvez... Voici les premières œuvres. Les premières oeuvres de... De l'association Brède d'espoir. Bonjour monsieur, pouvez vous vous présenter s'il vous plaît Je m'appelle Didier, surnommé s'est D'accord. Je trouve des dans ce bois D'accord. Et en réalité c'est votre... C'est votre hobby ou de alors c'est vraiment quelque bien chose bien que bien qui bien vous tient bien à cœur C'est un hobby pour me détendre C'est un hobby, d'accord. Mais je trouve cela génial en réalité, ce que vous avez écrit. C'est des lieux que j'ai écrits. Ah, au moins deux ans. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes vraiment oh, oh, un artiste, parce que c'est très joli. C j'ai commencé il y a un an comme ça pour me détendre. D'accord. C'est le psychiatre qui m'a dit de faire ça pour me dépouiller. D'accord. Et j'allais tout au champignon. D'accord. J'ai trouvé ces cellules morceaux. Génial. J'ai m'ont donné l'idée. Et petit à petit, j'ai cherché à en trouver l'eau. Je trouve ça génial. Et Je vais de euh, vos œuvres. Euh, bah, c'est un peu le choc. Mais... Non, non, c'est très joli. C'est très, très joli. Et voilà, toujours avec. Euh... L'association Le Bref d'Espoir monte petit à petit leurs sculptures. Sur l'atelier où des films vont. Du mine de rien. Du mine Merci Nordique. Là c'est pas mal. Ah c'est tout le morceau là. Oui, de toute manière... Long, on va dire ça à moitié quoi... Et on met les deux rideaux sur la même barre... On peut passer ce rideau là... On peut le On Ouais... Ça ne pas vraiment mais bon, ça va un peu plus long... s'il plaît... Monsieur, bonjour. bonjour. Vous faites partie d'une association euh, Je suis avec mes amis là, qui sont là. De, qui, vous venez d'où Ça faisait une discrétion euh, De la montagne. De la montagne Mais vous faites partie de la fondation La euh, Béquière Non, non, non. non. non plus. La fondation, elles sont, elles, sont, elles sont avec les gens qui sont là. là. D'accord. Vous êtes à part non, là, oui, à part, mais on est ensemble. Ah, vous êtes tous ensemble, voilà, d'accord. D'accord, merci. Sinon, je suis avec tous Monsieur les gens. Voilà. Bonjour. S'il vous en... plaît, oui. oui. Ça serait... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour le reportage Alors, euh, bah, on est euh, les intervenants cuisine, on, va... on est les cuisiniers. On, est, on, a, on a une casquette cuisinier, mais on n'est pas que ça. On vit dans un écolieu. On a construit des cabanes, des chalets, dans les arbres, un peu toutes sortes. Et on, voilà, on veut montrer que c'est possible de vivre de façon plus sobre. Et aussi, on n'a pas les sous pour acheter des terrains, on n'a pas des sous pour avoir des appartements ou je sais pas. Donc nous, à partir des poubelles, et petit à petit, ça devient des meilleurs matériaux, parce que petit à petit, on y est bien. On a créé un confort dans la nature et on recrée la biodiversité, les abeilles, la permaculture, l'artisanat, on a beaucoup les vieux métiers, faire nos vêtements, et on trimballe une casquette aussi artistique. On a la couleur, la musique, c'est Des stimuli simples, mais on trouve que notre société il manque de couleurs et manque de musique. Alors, c'est bien, oui, ouais. à côté des tomates, il y a les guitares. Ben, merci, ben, merci. C'est pas du luxe de nous accueillir parce que c'est euh, on pense qu'on est tous des artistes et c'est l'art qui change le monde. Et le plus grand des arts, c'est l'art de vivre, exactement. Alors, bien. merci de cette rencontre. Ouais. Merci, merci. Ça, que... Voici l'association que... du GEM d'Avignon que... qui ont été très présent sur cette. Monsieur C'est hyper bien Bah oui. Installer déjà le. là, Et ensuite, de toute façon, si tu ou le support qu'on mettra au centre ou je ne sais pas, on verra après. Il n'y a de de prix, pas besoin de faire tout de suite Non, justement, bon, non, on va les... le pas tout de suite. Là, on est en train euh, de... De... De... de choisir l'emplacement. partie de quelle association Association L'Éclaircie-sur-Angoulême, qui gère une boutique solidarité en accueil de jour et une pension de famille. Et ici, vous venez pour le festival C'est pas du luxe, et quel va être votre archipel Alors, on vient pour la deuxième année au festival C'est pas du luxe, l'an dernier plutôt de manière en spectateur, et cette année, sur deux, deux événements, une chanson théâtralisée qui est faite par les résidents de la pension de famille et les accueillis de l'accueil de jour, et une expo photo en 3D sur le thème, qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte euh, si vous deviez partir sur une île déserte Quelles photos vous en emmèneriez Et tout ça, ce sont, ce sont des photos en 3D. Non, Donc on a, les lunettes, pardon, on a les lunettes pour effectivement que le public puisse les regarder en 3D. Ah, génial. Et sinon, dans, votre, sinon votre participation, mais vous, vous faites beaucoup de tournées en France Non, euh, parce qu'effectivement, on vient juste à C'est pas du luxe sur le festival. D'accord. On essaie de mobiliser les accueillis de l'accueil de jour et les résidents de la pension de famille, au moins sur, ce, sur cet événement. Après on verra si la chanson théâtralisée ou si l'expo 3D prend de la dimension ou de l'ampleur. On essaiera de faire une expo sur Angoulême, déjà, peut-être de manière un peu plus importante, et pourquoi pas après aller ailleurs, l'exposer, si jamais il y avait un réel en mouvement revenir ici ça ne vous dérangerait pas si ça marche pas cette du année tout. pas forcément avec la même chose peut-être avec une autre idée mais euh, bien sûr on reviendra je pense ouais. mais je vous remercie pour ce témoignage merci merci bonjour bonjour pouvez-vous vous présenter euh, nathalie pension de famille de nîmes euh, voilà hôte de la pension de famille de nîmes d'accord et quel archipel faites vous alors nous avons quatre archipels. L'archipel l'île aux oiseaux. Ce sont des sons d'oiseaux qui vont sortir des enceintes, placés dans les bambous. Ensuite nous avons les éoliennes euh, sur le tas de sable au fond. D'accord. On va faire un archipel de photos au sol que l'on va pouvoir encoller là d'ici un petit moment. Et nous avons le nid dans l'arbre sur votre droite. Voilà. D'accord. L'idée c'était de recréer un lieu. Euh, voilà. C'est tout à fait beau. Et vous, c'est la première édition toi, vous Non, nous sommes venus l'année dernière déjà. Ah, excusez-moi. Et comment s'est passé pour que vous Quelle, quelle impression avez-vous retenue c'est génial. tout. tout, tout, tout, tout ce qu'on a pu faire ici et tout ce qu'on a pu faire sur les deux derniers mois c'est que, que du positif du lien de la vie, de l'animation voilà, des projets génial, merci du GM d'Avignon qui a été gentil de nous prêter le, le matériel pour filmer alors ils vont me faire un archipel un archipel, comment il va s'appeler s'il vous plaît l'archipel, comment il va s'appeler L'archipel BOUC BOUC L'archipel BOUC Non ça c'est rien en fait est On ne s'est pas, pas, pas, pas, pas encore concerté On n'a pas encore Décidé D'accord Comme vous pouvez le dire. constater Il y en a beaucoup qui travaillent Je suis pas mal, je suis on mal, je suis On mal, je suis pas mal, Messieurs, dames Excusez-moi, s'il vous plaît, merci. Pouvez-vous me dire d'où vous, vous, vous venez De Fréjus. De Fréjus Et quel est votre archipel Le nom de votre archipel Comment D'accord, c'est ça, ça sera ça, non C'est génial. C'est tropicale D'accord Pourquoi pas C'est magnifique c'est tout à base d'objets de, de récupération Ah, voilà ce que je voulais savoir aussi Tous les matériaux viennent alors de... Sauf la peinture, sinon rien n'a été acheté. D'accord, vous avez récupéré ça comme ça, euh, un peu on de partout a fait, euh, On a fait une annonce dans le réseau amener des vieux outils, des morceaux de ferraille Ils sont débarrassés de ce qu'ils avaient dans leur... Et c'est génial mais Comment se... vous... fait vous... vous déjà... Comment êtes-vous venu Comment vous avez en fait, su qu'il y avait un festival On est venu l'année dernière, on avait exposé un... un reportage photo qui avait été fait euh, sur l'association et on, on est venu avec des accueillis et du coup on a discuté, on s'est demandé ce qu'on aurait pu faire euh, l'année d'après et Clément, par exemple, il est soudeur de métier, on en a parlé ensemble et il s'est dit que serait très bien de faire des sculptures à partir de la soudure. D'accord. lui qui est responsable de la soudure. Et... Je trouve ça vraiment génial. Sincèrement, très bien. Merci bien. Merci à vous. C'est le jour J pour le festival. Nous avons petit à petit les participants qui viennent se mettre tout doucement en place. и важный, Ce qu'elle nous accorde, en ayant choisi de nouveau le venir au tort. Et je remercie à l'état le théâtre de Cavallon, saint léon et le village d'avoir aussi bien défendu la candidature de notre commune pour l'organisation du festival de 2013. Je vous avais dit l'année dernière si vous comptez faire une seconde édition, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Et je suis très heureux que de vous revoir donc ici. Vous savez, chers amis, Le hauteur est une petite ville qui a, qui a ces dernières années, grandi, qui a grandi assez vite, même pas trop vite. Mais on est heureux d'accueillir les gens qui nous rejoignent. Le besoin augmentent, mais les moyens et les budgets qui hier n'ont pas été anticipés et qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Ils sont bien faibles au regard des nécessités. Ça fait 5 ans que nous sommes élus, et pendant cette période, avec mon, mon équipe, nous avons redressé les finances et le savoir-faire de cette commune pour faire face aux nécessités. Et une première, la première de ces nécessités, c'est de pouvoir disposer d'un toit. Des millions de nos concitoyens n'ont pas cette possibilité parce qu'ils nous sont trop Ouais, ils sont trop chers de partout, mais ici on bien dans notre région que, euh, après l'Île-de-France, euh, on bat des records, après on a Lyon à peu près, Romac, euh, mais on bat des records. Et même euh, ici au euh, après avoir été épargné pendant des années, euh, ça fait maintenant plusieurs années où on a des loyers très chers. Et je le bien, puisque régulièrement, pratiquement tous les jours, des familles s'adressent à la mairie. Obtenu par En régime. En 2008, j'ai initié un programme ambitieux qui se travaillera par la construction d'à peu près 100 logements dans ces prochaines années. Nous en avons 80 en construction, on en a parlé hier soir. Et le reste on va, on va venir puisque c'est signé, c'est en cours. C'est donc un effort très important pour la commune et qui devra être poursuivi. Deux, les nouvelles dispositions permettront bientôt, je l'espère, de faciliter l'accès au logement. En effet, loi défendue par la ministre du logement, prévoit de réformer les règles d'urbanisme pour qu'elle prenne en compte la diversité nouvelle et des modes d'habitat. Je m'étais entretenu avec elle à ce sujet, pour que soit reconnu dans les dispositions d'urbanisme ce qu'on appelle l'habitat léger, lui type en l'hôte, le bilan ou encore au caravane, Choisi par de nombreuses personnes. Je note que le texte, actuellement en débat au Parlement, modifie le regard porté sur ce type d'habitat, en le considérant comme un lieu d'habitation permanent, ce qui permettra de le faire entrer dans le droit commun. Pour le réinventer, l'habitat léger sera autorisé, bien sûr, dans certaines conditions. Et cette loi était nécessaire pour pas qu'il y ait amalgame, euh, euh, puisqu'à un moment on se. Euh, L'application de la loi actuelle euh, pose des problèmes face à, à, à ces euh, habitants légers. La loi réforme gouvernement, les versements des communes liés à la loi SRU. Celles-ci sont maintenant versée à un établissement public foncier régional. J'avais suggéré que ces versements soient mutualisés dans un fonds afin de compenser les déficits fonciers lors d'opérations immobilières à caractère social. Et même six un plan de vision et pose des portails, des portes au mépris de l'intérêt général. Ce festival est une lumière dans le paysage qui s'en plus que aussi Il brandit haut et fort le besoin d'ouverture, la force de la solidarité, puisse-t-il devenir un phare Notre devoir demain, c'est d'encourager chaque citoyen à ouvrir les portes et à reconnaître l'autre dans ce qu'il est. Je me bats au quotidien pour le décoller face aux intérêts particuliers. C'est une lutte incessante que je porte avec force et conviction avec toute mon équipe municipale. L'avenir de notre société passe par le partage, l'innovation et la mise en avant d'initiatives nouvelles. Si mieux vivre ensemble est l'objectif que nous partageons, je connais un bon outil qui peut nous y aider, la sobriété heureuse. Et ce festival est l'une de ces initiatives qui vont dans ce sens. Je termine en adressant mes en adressant remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à la réalisation du festival, les appareils municipaux, avec une, une mention spéciale à Agnès Delto qui est par là. Que je voudrais que applaudisse. Dépendamment de toute la France, l'équipe de, de, de, de, de, de la est bien, Pierre, les des artistes comme qui sont là pour présenter la camion. Cette édition de 2015 sera d'appuyer de temps de réussite. Joyeux festival à tous Il y a des élus de Cavalier qui ne veulent pas du festival. Et vous Monsieur, tu me dis mais je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, on rentrer bien comprendre petit à petit. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans la polémique, mais ce que tu viens de faire, c'est de la politique. La politique, c'est la vie de la cité. C'est le mot grec, c'est la racine, c'est ça. Faire de la politique, c'est participer à nous être dans la vie de la cité. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne sais pas si tu as été choisi comme capitale euh, de, de, Pour moi, c'est la capitale mondiale de l'humanité que nous sommes en train de nommer ce matin. Quand, en 1981, euh, une personne qui s'appelle Maurice Fleuret, il travaillait au ministère de la Culture, euh, dont le ministre tout neuf était Jacques Lange, et il reçoit une statistique dans son bureau, c'était le nombre d'instruments de musique que tous les Français possèdent chez eux. C'était des millions et des millions d'instruments de musique. Et il rentre dans le bureau du ministre et il lui dit, tu te rends compte Si on se débrouillait pour que le même jour tous ces instruments jouent ensemble. Et c'était l'invention de la fête de la musique. Là, je suis sûr qu'on est en train, avec le festival C'est pas du luxe, d'inventer quelque chose de moins aussi important. Ça existe maintenant dans je ne sais plus combien de dizaines de pays dans le monde, le fait de la musique. Je crois que C'est pas du luxe, il va y en avoir partout parce que c'est indispensable pour qu'on se rende compte de ce, ce qu'est réellement notre besoin d'humanité. Voilà, donc c'est très très essentiel. Je voudrais saluer vraiment. De la part de, de l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire de la scène Nationale, cet engagement euh, des agents territoriaux de cette ville, parce qu'effectivement, je je quand tu m'as dit « on va le faire », je te rassure, il n'y a pas, on pas de subvention, mais par contre, effectivement, on va solliciter massivement les services. Ils ont répondu présent et je crois encore cette année encore un peu plus que l'année dernière, parce que, parce que cette première édition nous a donné des ailes, cette première édition nous a, nous a confortés dans l'idée que c'était juste, cette histoire. j'ai d'avoir des partenaires de médias aussi, ne pas oublier de le faire, car effectivement, d'avoir des partenaires comme France Inter, comme la Provence, comme France Bleu, ça a été très important. L'année dernière, euh, les élus qui dans leur façon de traiter le rejet de cette idée, euh, vous avez vraiment donné un, un bonus terrible en termes de communication. Ils sont parvenus sur les décisions cette année, mais on va parvenir là-dessus d'un peu. Mais c'était très bien. Voilà. Donc c'est année, effectivement, nos partenaires médias sont très essentiels. Après, je vais parvenir sur le détail du programme. Vous savez tous lire, je le sais. Euh, voilà, il y, y a les trois têtes d'affiches. le T et les hommes de Barbaque, ce soir, demain, les fatal picard. Une tête d'affiche locale aussi, je ne voudrais pas l'oublier, c'est des OSTAP. On voit héritage, il y a une autre tête d'affiche au village Pilpin. En vérité, on en a au quinzaine là-dedans des têtes d'affiche. Il y a des expositions. Il y a une ville qui se dévoue complètement pendant deux jours à l'idée que l'art peut se glisser dans toutes les couches de la société. On a toujours tendance à dire, tiens, dans les quartiers populaires, ça ne nous intéresse pas, l'art, la culture, tout ça. Je crois que c'est plutôt dans les quartiers bourgeois qu'il faudrait aller porter euh, cette parole. Je crois que nous, on sait qu'on a besoin de cela dans notre quotidien. Et c'est, je crois, Vincent qui va, qui va en parler bien mieux que je ne le ferai. Voilà, je crois que je voulais, je voulais dire au moins ces choses essentielles. Euh, on a beaucoup parlé de, de, de mariage pour tous récemment. Euh, euh, dans, la, dans, dans la société. Ça a été un débat de société. Alors là, effectivement, c'est un mariage à quatre qu'on a réalisé. C'est quelque chose de nouveau. La ville du Thor la fondation Abbé Pierre, l'association du village et, et la scène nationale. J'ai envie de dire, là, pour terminer, c'est un mariage à cinq parce que sans le public, et comme on a un public qui est à la fois acteur et spectateur dans, ce, dans cette, la magie de la réalisation de ce festival, ben, écoute, je crois que mon vraiment une voix dans la société nouvelle. Euh, ce matin. On l'a ouvert l'année dernière, mais j'espère qu'elle existera encore longtemps. Voilà, euh, donc intéressez-vous à ce programme, il est formidable. Été... Bonjour à tous, je vais parler au nom de l'association Village. Euh, ben je crois que le Village est, est très très content d'être euh, partie prenante de cette euh, organisation et de cette belle fête. Euh, on tient tout particulièrement euh, à, donc à, à saluer bah, tous les lieux euh, de ville qui arrivent un petit peu de partout euh, de France. Les boutiques, les pensions, je crois qu'il y a aussi euh, des communautés maïs qui se sont un peu mobilisées. Plus proche de nous, il y a également des associations euh, proches euh, qui nous ont rejoints ou qui nous rejoignent. Ben voilà, on vous dit euh, bienvenue, euh, euh, c'est en tout cas euh, très très important qu'on puisse partager ce moment de fête ensemble, pour euh, rêver ensemble. Et, et ce que je tiens à dire, c'est que ce qui semble important pour nous au village, c'est que, au-delà de ce temps de fête que l'on va partager sur ces deux jours, c'est de quelle manière, dans notre quotidien, ça nous habite. De quelle manière, ça nous évite de, de, de succomber à la fatalité du désespoir. De quelle manière, malgré les préoccupations que peuvent, que peuvent, que peuvent représenter un, un quotidien avec les questions de logement, avec les questions de travail, avec les questions d'alimentation. De quelle manière ce que qu'on partage là, ce que qu'on vit ensemble, de quelle manière ça nous permet justement de, de garder cet espoir et de rêver encore. Et je crois que c'est ça en fait. C'est ça qu'on a envie de dire, nous, euh, euh, le village, au travail, de notre... Euh, notre participation, notre implication euh, à ce festival, c'est pas du luxe. cest de dire que ce que l'on vit là, c'est un ingrédient essentiel pour ne pas succomber au désespoir. Voilà. Et donc, euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de temps, un grand homme qui, qui nous guide encore aujourd'hui, qui disait qu'il y avait un, un point qui était. Il y avait quelque chose qui, est très, très, qui était très important, c'était c'était euh, euh, le, le comment euh, le, fait de, le fait de le fait de pouvoir, le fait de pouvoir dire les choses euh, avec une forme de subversion. Donc, je crois que l'abbé Pierre était quand même assez habité euh, assez, euh, assez, assez par cette idée euh, euh, d'insolence mesurée, je crois que c'est bon. L'an bon, passé, euh, les HK nous ont dit euh, ne on lâcher rien. Oui, voilà, je, dans cette année, on va dire euh, rêvez ensemble. Merci. Un peu de la politique, le maire l'a fait moi. Je voulais parler de qualité, que jean Michel l'a fait. Et je voulais remercier l'implication, l'engagement des boutiques solidarité, des pensions de famille, des associations partenaires. Et Vincent l'a fait. Donc je, je serai très, très bref. Le, le plus important aujourd'hui, c'est l'échange d'aujourd'hui et demain. C'est l'échange qu'on va partager. Mais euh, ce qui est extraordinaire ici, euh, au, au tort, et je profite pour renouveler le remerciement au bof, euh, alors il, il dit que euh, sa candidature avait été soutenue, mais j'allais dire, mais c'était la seule. Hein, <rire> On avait pas mal à dire au parce que euh, c'était plutôt du mal à trouver une commune qui, qui nous accepterait. Euh, euh, alors quand ils entendent Fondation de Pierre, ils nous ouvrent la porte et quand on dit eh bien, on va venir avec euh, des accueillis, avec des, des gens des pensions de famille, avec des gens qui sont accueillis dans, dans les boutiques Solidarité, dans les accueils de jour, euh, d'un seul coup ils n'ont plus, plus de place, ils n'ont plus de bêtes, ils ont plus de salle, ils, ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes de, de voisinage, en tout cas ils ont plus d'excuses à montrer que d'empressement de, à nous recevoir. Donc, euh, bien sûr, merci, merci à M. Leur, merci à l'équipe municipale, merci aux habitants de euh, Thor parce que c'est... On peut concevoir et on a l'habitude à la Fondation que, que des gens qui sont habitués à leur, euh, leur maison, leur village, d'un seul coup vont arriver des, des gens et si en plus c'est des gens qui sont un peu différents dans, dans leur regard, c'est ceux qui... Ça, ça, ça peut les inquiéter et il savoir s'avère ils qu'ils ont passé cette équilibre là et non seulement il est passé mais ils sont venus l'an dernier ils ont participé, ils ont contribué pas seulement au spectacle, ils sont venus donner un coup de main et je sais que c'est à nous pas mal de, de gens du, du tort qui sont, qui sont parmi nous et donc c'est chaud parce que comme Jean-Michel l'expliquait c'est ça qu'on voulait ce qu'on voulait c'est la rencontre c'est la chose extraordinaire de pouvoir Échanger avec quelqu'un de différent et de voir qu'il donne la richesse qu'on en a avec un, et qu'un plus un, ça fait pas deux, ça fait trois parce que à deux ou à plusieurs, on est encore plus fort. Donc, en tout cas, merci merci pour ce, de nous donner ces conditions, merci à, à, au théâtre des de Cavaillons, merci aussi à, au village parce que si on n'avait pas de, des acteurs locaux, pour euh, monter ce, ce, ce festival, on n'y arriverait pas. Convénement, la fondation s'engage complètement. Le, le conseil d'administration a, a, je vais dire, a approuvé toutes de présentations. En plus, il y en avait un deux qui étaient venus l'année dernière, donc j'ai pu défendre au conseil d'administration le renouvellement. Mais aussi, les salariés, les bénévoles, je ne sais pas, je n'ai pas compté combien on était de la fondation, mais, mais on doit être arrivé entre 20 et 30 de, de Paris pour euh, organiser ça. Ça veut dire que vraiment, les gens y croient, les gens ont envie, les gens, les gens trouvent que c'est extraordinaire et je, je ne peux être que d'accord avec eux. L'idée d'un festival comme celui-ci, c'est de montrer à chacun qu'il a quelque chose et de différent et de fondamentalement identique aux, aux autres. J'essaie je, de déterminer les... les mais mon intervention, souvent par une parole ou une pensée de la Pierre, qui, qui est notre fondateur et qui, qui avait adoré être parmi nous. C'est tellement fort que des fois je le sens. Je, je sens qu'il est là, je sens qu'il que, doit être assis entre vous deux, il doit être là, il doit être content d'être de, de, de, à côté de vous. Euh, il doit être en train de se dire allez, ouais, ben, chef qu'on puisse aller commencer le festival. mais, mais euh, en tout cas, il y la l'abbé Pierre. Mais exceptionnellement, je vais dire une autre pensée, euh, parce que le, le matin, j'étais à l'enterrement d'Albert Jacquard. Albert Jacquard, euh, qui était un grand combattant du, du droit au logement, et puis de, de, un, un scientifique extraordinaire qui, qui était quasiment prix Nobel, et qui a été un ami, un voisin euh, au comité pour le logement des personnes défavorisées, auquel participer. Et. Albert Jacquard a fait deux choses d'extraordinaire. La première, c'est qu'il a démontré en génétique, alors moi j'y connais rien, je ne pourrais pas vous expliquer, et puis, mais il nous a expliqué que l'idée de race n'existait pas. Il a montré que deux ADN entre deux frères ont été parfois plus éloignées que l'ADN entre un noir et un blanc, ou entre un noir et un jeune. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a une race, encore un plus une race supérieure, et est une connerie monstrueuse. On est tous des humains, on est tous de la même race, c'est une race humaine. On a peut-être des couleurs différentes, on a des origines différentes, on a des accents différents, mais on est tous de la même race, on est tous de la race humaine. Et que quelqu'un aussi intelligent, sûrement un des plus meilleurs de généticiens du monde, et démontré ça de façon scientifique, eh bien, tous les têtes de con qui pensaient que c'était une bonne idée, ils ont été claqués. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose, et je termine là-dessus, un jour, euh, il parlait de ses enfants, surtout de ses petits-enfants, et ses petits-enfants font des très belles études. Et celui qui était à côté de moi, lui dit oh, bah, dans la famille Jacquard, vous avez beaucoup de, de gens brillants euh, et des gens qui ont beaucoup de, de potentiel intelligent. Il a dit C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde a un potentiel extraordinaire, mais tout le monde ne l'utilise pas. Alors, mais non, des fois ce sera pour les scientifiques, des fois ce sera pour le sport, des fois ce sera pour euh, de l'art, pour euh, de la musique, et des fois, et c'est sans doute le plus important, ce sera pour faire des relations. Eh bien, si nous, on démontre aujourd'hui qu'Albert Jeter avait raison, et que pendant deux jours, j'allais dire un gros mot, l'amour de, de, des humains, eh bien, comment on est capable de montrer à tout le monde y compris à quel moment qu'on est capable de, de vivre ensemble, de faire quelque chose de beau, d'intelligent et surtout de chaleureux. Alors on aura gagné. Merci à vous et bon festival. Un cœur ouvert et un cœur plein, c'est des êtres ouverts, c'est des êtres humains. C'est le peuple que qui qu était un grand poète aussi. C'est de la musique, Patrick, tu avais. Tiens. Oui. Juste quelques infos pratiques. Euh... D'abord, on applaudit Patrick parce que c'est.